Salut à tous, je suis avec l'animateur de l'émission de Radio Libertaire Sortir du Capitalisme, et nous allons donc voir aujourd'hui deux œuvres sur la montée du fascisme que je laisse Armand nous présenter. Oui, alors du coup, euh, voilà, pour euh, pour parler d'un peu de l'actualité du fascisme, euh, je vais je vais me baser principalement sur un livre, euh, le livre d'Hugo Paletta, euh, donc qui est un sociologue, euh, et donc qui a publié euh, en 2018 euh, à la découverte euh, un ouvrage qui s'appelle La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre, et qui est un ouvrage extrêmement intéressant sur... Euh, euh, voilà les conditions de possibilité de l'émergence du fascisme en France euh, au cours des prochaines années, et en même temps, ce qui, les facteurs qui préparent déjà euh, l'avènement voilà, possible du fascisme en France. Et puis, euh, pour euh, je vais pas en parler, mais si on s'intéresse également à d'autres cas, on peut lire euh, l'ouvrage qui vient de sortir aux éditions Divergence de Michael Boltras-Mussen, « La contre-révolution de Trump », où là c'est un peu une discussion sur euh, la nature fasciste ou non de Trump euh, qui est assez intéressante même si je suis pas forcément complètement d'accord avec euh, la perspective de l'auteur et je trouve que l'ouvrage de Hugo Paletta est plus rigoureux là-dessus. Ok très bien, du coup euh, tu veux commencer par quoi Par présenter euh, un livre du coup, son contenu avant de, de continuer euh, bah alors peut-être pour commencer du coup effectivement on peut euh, brièvement euh, voilà expliquer quelle est la, la thèse de du Paleta dans dans le livre euh, voilà la, la la possibilité du fascisme donc globalement son idée c'est que euh, même si il ne faut pas utiliser le concept de fascisme à tort et à travers comme une insulte politique euh, et donc utiliser ce concept de manière pas rigoureuse, ce qui a été fait depuis les années 50, où euh, le, le concept de fascisme a perdu tout sens, et est devenu une insulte euh, euh, voilà, qu'on adresse à ses adversaires politiques. Euh, lui il pense quand même que euh, ce concept de fascisme, euh, pour autant, il ne doit pas être uniquement limité euh, à des phénomènes qui ont eu lieu en Europe euh, dans l'entre-deux-guerres, mais qu'il euh, peut encore avoir euh, une actualité. Alors lui, il définit le fascisme euh, de manière relativement euh, simple, donc euh, page 30-31 dans son livre. Donc il dit « S'il fallait s'accorder sur une définition même minimale et provisoire du fascisme, sans doute pourrait-on le considérer comme un mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régénération d'une communauté imaginaire considérée comme organique, nation, race et ou civilisation, par la purification ethnoraciale, par l'anéantissement de toute forme de conflit social et de toute contestation, politique, syndicale, religieuse, journalistique ou artistique, autrement dit, par l'évidement de tout ce qui paraît mettre en péril son unité imaginaire, en particulier la présence visible de minorités ethnoraciales et l'activisme d'opposition politique. Donc du coup, avec une définition euh, pareille, euh, il va euh, dire que on peut encore assister à une résurgence du fascisme aujourd'hui, non pas simplement sous la forme de tous ces euh, petits groupuscules néonazis et néofascistes euh, voilà qui existent en France, en Allemagne euh, et ailleurs en Europe, et, mais aussi euh, sous la forme euh, d'une transformation du Front national en parti authentiquement fasciste. Donc pour l'instant, il dit que le Front national n'est pas encore un parti fasciste, c'est-à-dire c'est pas un parti qui est prêt pour cette régénération de la nation française à supprimer les libertés euh, démocratiques euh, entre guillemets, euh, à euh, réprimer brutalement le mouvement ouvrier, etc. Des phénomènes qui sont caractéristiques du fascisme de l'entre-deux-guerres, euh, comme on l'a montré dans une émission sur euh, euh, le livre de Daniel Guérin, Fascisme et Grand Capital, mais que euh, c'est un, par lui, euh, il parle de parti néo en gestation, c'est-à-dire néo-fasciste dans le sens où ce serait pas un retour au fascisme classique euh, avec euh, les défilés militaires, etc., etc., puisque bon, évidemment, ça c'est propre au au contexte de l'entre-deux-guerres, et il n'y a, a pas de raison que le Front National euh, doive ressortir à ce genre de, de choses, euh, notamment par le fait que euh, l'État aujourd'hui est beaucoup plus fort et qu'il suffirait de prendre le pouvoir et notamment euh, de mettre la main sur euh, les appareils de répression, euh, police, armée, euh, justice, pour euh, se passer quasi complètement de milice, qui était effectivement une caractéristique du, du fascisme classique et en même temps, donc, parti néofasciste en gestation, parce que, euh, euh, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'analyse de Hugo Paletta, c'est qu'il dit bien que le fascisme euh, émerge dans des conditions très spécifiques, euh, et ces conditions ne sont pas encore réunies en France, euh, et d'ailleurs euh, dans la plupart des, des pays euh, occidentaux. Euh, lui euh, verrait euh, cette, euh, les, pour lui les conditions de possibilité du fascisme, il en voit trois. Euh, une crise d'hégémonie politique complète, c'est-à-dire où tous les partis bourgeois traditionnels, euh, y compris euh, la République En Marche, euh, le Parti Socialiste euh, et euh, les Républicains, euh, euh, auraient perdu toute base sociale, ce qui n'est pas encore le cas, ils ont encore une base sociale, les partis néolibéraux euh, classiques ne sont pas encore euh, complètement euh, délégitimés et euh, privés de tout soutien populaire. Donc première dimension. La deuxième dimension, c'est que il euh, y a encore malgré tout, euh, on n'est pas dans un tel état de crise que l'État ne peut gouverner qu'à travers euh, une répression euh, policière et militaire aveugle. C'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui un mélange à la fois de répression et euh, de tentative de fabrication du consentement. Euh, L'État euh, actuellement en France n'est pas complètement délégitimé, et même s'il si se délégitime de plus en plus auprès d'une partie de la population, et que donc les mouvements sociaux sont réprimés, euh, il n'est pas encore complètement à gouverner uniquement par le bâton, il y a encore la carotte. Et puis le troisième la troisième dimension, c'est que même si euh, le racisme et le nationalisme en France ont atteint euh, un, un pic euh, ces dernières années qu'on n'avait pas vu depuis euh, bon je sais pas trop quand mais euh, depuis la guerre d'Algérie on va dire voire depuis les années 30 euh, malgré tout on n'en est pas encore à une situation où euh, euh, eh bien, euh, le nationalisme et le racisme prendraient principalement la forme euh, d'une discrimination euh, légale affichée, du type euh, privé de droits civiques les musulmans, et on n'est pas encore non plus à, euh, euh, disons, euh, une répression ouverte de tous les étrangers et euh, de tous les euh, musulmans, même si, euh, évidemment, c'est déjà quelque chose qui en gère. Donc, ces trois aspects-là ne sont pas encore réunis, mais en même temps, et ça, je pense, que c'est quelque chose d'important, qui montre, c'est que euh, même si la crise d'hégémonie politique n'est pas complète, même si l'État peut encore gouverner autrement que par la répression, et même si l'offensive nationaliste et raciste contre euh, les personnes racisées, les personnes non blanches, les personnes musulmanes, les migrants, etc. Euh, n'a pas encore pris la forme euh, d'une répression de type fasciste, c'est-à-dire euh, les camps de concentration, euh, euh, la répression euh, massive, euh, les déportations, euh, euh, etc. Euh, cette offensive euh, nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et euh, ce durcissement autoritaire et répressif de l'État sont déjà euh, en marche, euh, c'est le cas de le dire, et, euh, et donc euh, d'une certaine manière, même si lui dit qu'il n'y a pas de fascisation à l'heure actuelle, parce que le fascisme c'est vraiment lié à un contexte de crise extrême du capitalisme et de l'hégémonie politique bourgeoise, même si on n'est pas encore dans cette crise complète, donc il euh, y a déjà euh, des mouvements, euh, il y a déjà un mouvement historique qui penche plutôt vers une situation où les conditions de naissance euh, du fascisme, euh, voilà comme euh, comme parti politique euh, qui prendrait le pouvoir, euh, sont euh, sont bah, de plus en plus prégnantes dans, dans la société française et ailleurs. Donc, je pense que l'intérêt de, de ce livre, c'est de montrer que euh, avec un concept rigoureux de fascisme on peut quand même faire une analyse fine de la situation, qui qui est donc non pas que on est déjà dans le fascisme ou que tout État est fasciste, parce qu'évidemment il y a quand même une différence entre l'État libéral classique et l'État fasciste, non pas parce que le libéralisme serait intrinsèquement bon, mais ça c'est quelque chose que beaucoup de penseurs allemands ont dit dans les années 30, c'est que l'État fasciste, c'est l'État bourgeois dans une situation de crise exceptionnelle du capitalisme. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est juste que c'est pas au même moment. L'État libéral et l'État fasciste ne sont pas au même moment. Et là, on est dans un État néolibéral autoritaire euh, qui n'est pas fasciste, qui est pas en voie de fascisation, mais qui montre bien, en fait, finalement, que, et euh, eh bien. Euh, on est dans une situation de crise déjà suffisamment avancée pour qu'on qu puisse craindre, à un horizon pas si lointain que ça, une situation de crise tellement exceptionnelle qu'elle permettrait le retour au pouvoir du fascisme. Et d'autre part, je pense que c'est quelque chose d'important, à la fois cette crise d'hégémonie politique qu'on ressent le, le, le durcissement autoritaire et néolibéral de l'État et l'offensive nationaliste et raciste, donc ces trois piliers, euh, non seulement indiquent le fait qu'on est déjà dans une situation de crise suffisamment grave pour qu'on puisse euh, penser que une situation de crise exceptionnelle du capitalisme qui permettrait le retour au pouvoir d'un parti néofasciste tel que le Front National, euh, voilà, on n'en est pas si loin, mais aussi... Cette offensive nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et ce durcissement néolibéral et autoritaire de l'État, en fait, elle prépare le fascisme. Non pas qu'elle soit proto-fasciste, non pas qu'elle serait partie d'une dynamique de fascisation, mais c'est sûr que euh, le fait que les partis politiques bourgeois traditionnels se décrédibilisent toujours plus en ne représentant euh, plus grand monde, euh, en voyant leur base sociale de plus en plus faible, et en euh, n'étant capable simplement que de politique néolibérale, évidemment, ça prépare les esprits à une prise du pouvoir par le Front National. En témoignent ces scores électoraux. Donc, effectivement, cette crise d'hégémonie politique, elle prépare euh, les esprits à une arrivée au pouvoir du fascisme. Deuxièmement, le durcissement autoritaire de l'état évidemment prépare les esprits à un état de type fasciste puisque euh, il accoutume les gens à euh, l'état d'exception l'état d'urgence euh, la répression policière extrêmement forte des mouvements sociaux et surtout euh, des quartiers populaires euh, racisés troisièmement euh, euh, le... Voilà, la multiplication des discours et des mesures racistes particulièrement euh, à l'encontre des musulmans habitue euh, euh, la population française euh, à un régime euh, d'exception raciste et nationaliste euh, tel que celui du fascisme. Donc on voit bien en quoi est-ce que euh, la situation actuelle elle est à la fois préoccupante parce qu'elle montre qu'on est dans une situation qui n'est plus très éloignée du fascisme et d'autre part parce qu'elle prépare, euh, euh, disons, euh, l'arrivée au pouvoir légitime, euh, entre guillemets, hein, euh, notamment par les élections euh, du fascisme, notamment sous la forme, en France, du Front National. Euh, ok, bah, du coup, moi j'ai euh, quelques euh, questions, euh, notamment, enfin euh, en fait, quand tu, tu dis qu'effectivement c'est... Euh... C'est une situation qui prépare le fascisme et qu'on n'en est pas encore à des niveaux de répression qui nous permettraient de parler directement de répression fasciste. Euh, en fait, moi, souvent, je me dis surtout que la nuance, elle est de plus en plus dans l'hypocrisie, en fait, dans le sens où, effectivement, euh, les, la répression n'est pas dite, elle, on ne la voit pas, mais de plus en plus, on, a face quand même à, on fait face à des, des processus de, de répression qui sont extrêmement violents et euh, qui, ont, qui ont en plus des, les moyens, de, de une, un arsenal vraiment très développé quoi, en termes de surveillance, en termes de, de, de plein de domaines de cet ordre-là. Du coup, euh, c'est vrai que je suis assez d'accord pour signifier qu'effectivement, il y a quand même encore une différence et que c'est important de la tenir, pour, euh, bah, par rigueur déjà théorique et ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Euh, autant effectivement j'ai de plus en plus le sentiment que c'est euh, que la, la nuance elle se situe dans l'hypocrisie alors après c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de faire face à quelqu'un qui, euh, qui qui assume pas sa violence c'est à dire que déjà il peut pas la... enfin en tout cas il y a une vraie différence quand on se retrouve face à quelqu'un qui en plus est fier de sa violence là c'est clairement euh, un, autre, euh, un autre régime de répression même si euh, effectivement l'un prépare l'autre et, euh, et du coup, je me demandais surtout par rapport au fait que tu disais qu'il n'y euh, aurait pas de, de défilé armé avec, le, avec un néofascisme qui, qui pourrait euh, advenir maintenant. Euh, J'aurais aimé du coup que tu développes un tout petit peu sur, euh, sur ça, sur euh, bah, pourquoi il n'y aurait pas de, de défilé dans le sens où peut-être qu'un affrontement euh, armé aurait peut-être moins de sens euh, par rapport euh, à notre situation économique actuelle qui est quand même très différente euh, du début du siècle donc euh, si euh, enfin est-ce que tu pouvais expliciter un petit peu ça oui alors euh, donc euh, d'abord sur sur la question de la de la répression euh, il s'agit pas de nier qu'on est déjà dans dans des formes de répression extrêmement violente à la fois des mouvements sociaux et euh, de manière euh, plus permanente et peut-être encore plus forte euh, des euh, quartiers populaires euh, peuplé en majorité de personnes racisées, où effectivement, il y a régulièrement des morts. Ouais, ou même quand on voit dans les CRA. Oui, voilà, ou même dans quand les, les cras. CRA de rétention, euh, on est déjà dans quelque chose qui prépare euh, bah, des camps, en fait, littéralement. Hein. Oui, oui, exactement. Euh, et je, je, c'est pour ça que je pense que, euh, en fait, la différence euh, entre effectivement cet état euh, autoritaire... Euh, et, euh, et le fascisme, c'est pas une différence qui serait que d'un côté il y aurait quelque chose de souhaitable et quelque chose de pas, c'est une différence à la fois de degré, euh, donc euh, en termes de répression, c'est-à-dire que bon, globalement, si on imagine un état fasciste en France, c'est que l'écras serait pas simplement pour les clandestins, euh, mais euh, pour une partie euh, de la population aussi qui est française, euh, c'est-à-dire euh, une partie des, des personnes racisées serait susceptible de finir dans ces espèces de de camps de rétention administrative dans ces dans ces prisons racistes euh, d'autre part euh, je pense que la répression des manifestations euh, passerait un cran de plus, c'est-à-dire que clairement il y aurait des morts, euh, à mon avis, plus plus plus, plus régulièrement, euh, enfin voilà, qu'il y aurait une répression euh, dans, dans le cadre d'un État fasciste, on peut très bien imaginer que, étant donné que euh, l'État considérerait les manifestations comme euh, une opposition à la France, euh, euh, à l'identité nationale, euh, au peuple français, qu'il ne pas à tirer à balles réelles, et puis, euh, le, le, le dernier aspect, c'est que euh, je pense qu'on passerait en termes, par exemple, de gestion des quartiers populaires, d'une gestion policière euh, extrêmement brutale, avec des morts régulièrement, à une gestion euh, quasiment militaire. Là, euh, il faut savoir d'ailleurs qu'en France, il y a des camps d'entraînement euh, qui se préparent à la guerre urbaine. Et je pense que, euh, déjà, Marine Le Pen, par exemple, considère que euh, on n'est pas très loin de la guerre civile, etc. Donc euh, je, voilà, ce serait un petit peu, pour pas pour dire qu'aujourd'hui c'est merveilleux, mais pour dire que ça peut être encore pire. Euh, bon, ce qu'il ne ce qui s'agit pas, évidemment, ça c'est un des aspects intéressants de, de Gopaleta, je pense qu'on y reviendra plus tard, ce qu'il ne s'agit pas de dire que euh, soit il faudrait en rester à cette situation, soit il faudrait euh, voilà fantasmer un retour à la démocratie euh, normale, libérale, bon qui n'a jamais existé sur ces aspects, euh, euh, ni qu'il faudrait faire de l'antifascisme électoral entre les deux tours en appelant à voter Macron puisque évidemment euh, ça, ça, ça, ça ne change rien à la situation euh, voilà je veux dire justement je pense qu'il y a un, un des aspects intéressants dans, chez Hugo Paletta c'est que clairement si on laisse se poursuivre cette dynamique que on réalise Macron ou pas en 2022 ça ne change rien au fait qu'à un moment il si, n'y euh, a pas une forte alternative antifasciste qui se construit, une alternative antifasciste qui serait à la fois euh, anticapitaliste, euh, antiraciste et euh, anti-étatiste, bon même si lui <rire> voilà c'est un trotskiste, donc il ne va pas jusque là mais disons euh, bon dans, dans notre perspective aussi anti-étatiste euh, clairement il euh, y aura pas de voilà on ne pourra pas éviter cette, cette situation donc je pense par rapport à la question de la répression voilà, c est, c est, euh, ce serait une voilà, nouvelle échelle dans la répression euh, euh, qu'on connaît. Sur la question des, des milices, euh, je pense que euh, la, la différence, c'est que même si, évidemment, il y avait déjà des forces de répression relativement importantes dans les années 20, en Italie, dans les années 30, en Allemagne, que effectivement les milices euh, fascistes, euh, euh, c'est-à-dire les squadristes en Italie et euh, la SA et la SS euh, en Allemagne, ont bénéficié de la complicité active à la fois de l'armée et de la police. Euh, ces appareils de répression, la police euh, notamment, n'étaient pas aussi forts euh, qu'aujourd'hui euh, en termes de moyens, en termes d'effectifs, euh, etc., etc., et que, on peut imaginer que, de toute façon, la police étant aujourd'hui, et l'armée aussi d'ailleurs, euh, tellement acquise déjà aux idées du Front National, que qu'il euh, n'y a même pas besoin pour le Front National, 1 aujourd'hui, bon déjà aujourd'hui, il y a moins de menaces révolutionnaires ouvrières, donc il y a moins besoin d'utiliser déjà des milices avant la prise du pouvoir pour mater euh, les révoltes populaires. De toute façon, ces révoltes sont, on, on, sont, peuvent déjà être matées avec euh, la police, il n'y a même pas besoin d'y ajouter des milices. Et une fois au pouvoir, le Front National pourrait se contenter simplement de, de reprendre, euh, enfin, enfin voilà, de, de, voilà, de sceller un pacte avec, euh, les, les, avec la police, qui est déjà largement euh, acquise à ses idées, et la police pourrait faire le sale boulot qu'on qu fait en partie les milices fascistes dans les années 20 et les années 30. Donc il aurait même pas besoin de diviser entre SA, SS et Gestapo, euh, il suffirait de transformer la, la police française en une espèce de Gestapo. Ce qui, euh, <coughs> étant donné les... Voilà, le, la, le degré de radicalisation euh, nationaliste et raciste de certains segments de la police, comme notamment euh, euh, la BAC, ne serait pas si difficile que ça à, à envisager. Et donc, euh, finalement, il euh, y aurait même plus vraiment besoin de milice. Après, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que si le Front National arrive au pouvoir, tous les groupuscules d'extrême droite euh, qui existent aujourd'hui, euh, le GUD, Génération Identitaire, euh, etc., euh, effectivement, auraient une légitimité. Et euh, on sait que, ce sont, que tous ces groupuscules d'extrême droite, pour certains, ont... Euh, déjà euh, bon, évidemment des méthodes violentes, mais en plus euh, un certain armada, et que là effectivement ces milices seraient euh, en fait, directement euh, légitimées par la prise du pouvoir par le Front National, et que ces milices du coup finalement euh, ne seraient pas générées directement par le Front National, mais que le Front National laisserait faire en fait euh, ces milices, euh, et qu'il y aurait une relative impunité, tout comme d'ailleurs au début des années 20 euh, l'État italien qui était même pas fasciste, laissait faire les milices... Euh, fascistes massacrer des mouvements des, des, des militants ouvriers, euh, des militants syndicalistes, euh, des hommes politiques de gauche, des journalistes, euh, euh, voilà dans, dans la plus complète impunité, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Allemagne au début des années 30. Voilà. Après peut-être pour la situation internationale, même si je ne sais pas exactement si c'était ta question, je pense que la différence entre les années 20 et les années 30 et aujourd'hui, c'est que euh, je pense que la, la radicalisation, euh, bon, j'aime pas forcément ce terme, mais disons euh, l'extrémisation entre guillemets euh, nationaliste euh, et raciste, euh, voilà du néofascisme fascisme euh, notamment en France, prendrait pas tellement la forme d'une agression externe, mais plutôt d'une agression interne. C'est-à-dire que euh, euh, voilà, la situation de l'Italie et de l'Allemagne dans les années 20 et 30 était un petit peu spécifique, euh, c'était euh, des états-nations qui estimaient avoir été floués par la première guerre mondiale et qui voulaient donc euh, rétablir euh, euh, à un juste niveau euh, euh, voilà, ce qu'elles qu estimaient devoir être leur, c'est-à-dire euh, pour l'Allemagne euh, un espace vital en Europe de l'Est et, et pour l'Italie des, des colonies euh, euh, voilà, euh, en Afrique notamment et puis euh, dans les Balkans. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment principalement une agression tournée vers l'intérieur et principalement vers les musulmans qui sont la cible numéro un du Front National et qui est d'ailleurs la minorité qui serait la plus, malheureusement c'est le cas de le dire, la plus légitime de persécuter aux yeux de l'opinion française puisque je pense que c'est effectivement aujourd'hui euh, la partie de la population avec les Roms, alors les Roms euh, là effectivement euh, je pense qu'en cas de prise du pouvoir du Front National euh, ils prendraient extrêmement cher euh, mais je pense que ce serait, voilà, serait peut-être les deux parties de la population qui étant déjà considérées comme étrangères euh, à la nation française par une partie de la population aujourd'hui euh, seraient susceptibles d'être victimes de choses de camps de concentration de déportation euh, une idée que Zemmour a essayé de populariser, hein, euh, mais même si c'est sous euh, un concept euh, voilà, de remigration. Enfin bon, quand la remigration est forcée, ça s'appelle de la déportation. Donc euh, voilà. Euh, moi je pensais aussi au fait que, euh, bah, mine de rien, on n'est pas dans, dans la même économie qu'à l'époque, et que, euh, bah, par exemple... Euh, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a surpris dans l'actualité euh, récemment et qui était euh, un peu euh, délirant, c'est quand euh, je sais plus euh, quelle personnalité est allée soutenir euh, Marine Le Pen, là, juste avant les Européennes, et que euh, du coup, en fait, euh, les commentateurs euh, BFM, tout ça, etc., beaucoup de journalistes étaient en train de, de monter, en fait, euh, un, un complot euh, d'une internationale fasciste, en fait, genre entre euh, Marine Le Pen, euh, Poutine et, euh, et Trump. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve cette thématique en fait, d'une bah, solidarité fasciste internationale en fait, qui, qui, se, bah, qui se congratule elle-même assez euh, invraisemblable quand on sait à quel point euh, effectivement le fascisme s'ancre dans le nationalisme. Et du coup, je me disais peut-être que cette idée qu'il n'y aurait pas de, de défilé armé, dans le sens où il n'y aurait peut-être pas de, de conflit militaire effectivement entre deux pays, il, il serait potentiellement remplacé effectivement par... Euh, par du coup une persécution interne avec un ennemi de l'intérieur, chose qui était déjà présent aussi euh, dans le fascisme mais du coup effectivement euh, pour l'international je trouve cette, euh, cette situation euh, actuelle euh, déterminante dans la spécificité du fascisme euh, tel qu'il va s'exprimer dans les années à venir Non non c'est vrai qu'effectivement euh, je pense que euh, et finalement c'est là où on voit que la globalisation euh, et aussi l'européisation a aussi touché euh, euh, l'extrême droite euh, une bonne partie aujourd'hui des mouvements d'extrême droite se, se réclament davantage euh, finalement de l'occident euh, de la race blanche euh euh, de l'Europe païenne euh, pour euh, pour ce qui est euh, de, du Grèce euh, d'Alain de Benoît, euh, effectivement il y a cette référence supranationale qui est assez importante, et effectivement on a vu des solidarités, alors même si, est-ce que Trump et, et Poutine sont, sont fascistes euh, Peut-être pas, mais c'est sûr que dans une situation qui serait fasciste, eux le deviendraient euh, très clairement. Donc... Euh, euh, je pense qu'effectivement c'est un aspect très, très intéressant et d'ailleurs euh, qui prend des formes assez étranges par exemple la solidarité euh, de l'extrême droite autrichienne euh, qui elle clairement euh, euh, est post-fasciste euh, dans le sens où euh, elle a été fondée par un ancien euh, euh, SS donc euh, euh, Heider donc, qui, qui est mort euh, début des années 2000 euh, euh, qui prend même la forme d'une solidarité avec Israël euh, vu comme faisant partie de cette défense de l'Occident, euh, voilà face euh, à l'envahisseur euh, islamique, euh, etc. Donc euh, après, euh, je pense qu'il faut pas non plus surestimer complètement cette solidarité fasciste. Bon, déjà parce qu'elle a existé euh, déjà dans les années 20 et 30. Hein. Bon, on connaît euh, euh, voilà l'alliance entre Hitler et, et Mussolini, euh, le fait que Franco était quand même assez proche euh, de, de ces deux-là, mais euh, D'un autre côté, ce qu'on peut observer aussi, c'est que euh, euh, une fois au pouvoir, euh, en fait, ces, ces partis fascistes euh, ont peut-être moins intérêt euh, à collaborer, sauf s'ils ont vraiment des objectifs euh, géopolitiques euh, parfaitement convergents. Donc, si c'était le cas, par exemple, pour l'Allemagne et l'Italie, puisque l'Italie souhaitait étendre sa sphère d'influence au niveau des Balkans euh, et euh, dans, dans la Méditerranée alors que l'Allemagne, elle, cherchait à s'étendre en Europe de l'Est. Donc là, il y avait des, une compatibilité, et donc effectivement, il pouvait y avoir une alliance. Mais par exemple, ça n'a pas toujours été le cas. On sait que par exemple qu'en 1934, quand Hitler a tenté d'annexer une première fois l'Autriche, l'Italie a été son principal euh, obstacle, puisque euh, l'armée italienne s'est massée au col du Brenner, donc à la frontière avec l'Autriche, pour empêcher euh, que l'Autriche fasse partie de, euh, de l'Allemagne. Donc, on voit que une fois au pouvoir, euh, eh bien, euh, ces partis fascistes euh, de pays différents pourraient euh, entrer en contradiction euh, partielle ou totale. Euh, et bah alors, ce qui empêchera pas évidemment une certaine solidarité, euh, bon, géopolitique, euh, en termes de euh, défense d'objectifs communs, défense de la race blanche euh, face à face aux musulmans, euh, etc., etc. Mais euh, voilà, par exemple, on, on le voit bien, même si ce n'est pas pour le coup des, des, des fascistes, mais disons que c'est euh, des formes d'autoritarisme de, assez important. Donc Trump et Poutine étaient euh, effectivement très proches avant l'élection de Trump. Et puis une fois que Trump est arrivé au pouvoir, on a malgré tout les États-Unis et, euh, et la Russie ayant des, des, quand même des, des intérêts géostratégiques divergents euh, bon voilà, Trump et, et Poutine ne sont plus aussi proches euh, qu'ils l'ont été et entrent partiellement en contradiction. Donc euh, malgré tout, je pense que même si y a un niveau idéologique, il peut y avoir des convergences, euh, particulièrement en Europe où en plus, euh, bon voilà, il y a les élections européennes, où effectivement euh, les partis euh, euh, fascistes, euh, néo-fascistes en gestation euh, ont un intérêt à s'allier pour former un, un groupe parlementaire je pense que pour autant une fois au pouvoir euh, euh, ils auraient ils vont plutôt quand même se recentrer sur sur un nationalisme et même dans leur discours d'ailleurs le front national par exemple a quand même un discours qui est avant tout nationaliste peut-être d'ailleurs que c'est une des euh, voilà une des c'est une des contradictions en fait euh, je pense de l'extrême droite c'est que euh, comme comme le définit Alain Bire dans l'actualité d'un archaïsme lui il dit qu'une des caractéristiques de l'extrême droite c'est une fétichisation de l'identité collective donc fétichisation qui est en fait le fait de considérer comme naturel positif transhistorique éternel naturel euh, une identité qui est en réalité le produit d'une histoire euh, d'un imaginaire euh, d'une idéologie etc donc typiquement la nation française la race germanique etc qui sont qui sont pas des constructions qui ont toujours existé ou des constructions qui euh, existent au-delà de, du fait que, euh, elles sont euh, euh, voilà, euh, qu'il y a une partie des acteurs sociaux qui y adhèrent euh, en fait le problème de l'extrême droite c'est que quelle identité collective on fétichise et c'est là comme il y a plein de niveaux effectivement après il y a des gens comme Génération Identitaire qui disent bah, nous on adhère on est à la fois régionaliste, localiste nationaliste, européiste et euh, défenseur de la race blanche en idéologie ça marche mais disons que en termes politiques, il euh, y a forcément un niveau qu'il faut privilégier. Le Front National a décidé de privilégier le niveau nationaliste, quand même, malgré tout. Ce qui fait que, euh, bon, par exemple, euh, je suis pas sûr qu'ils s'entendent hyper bien, euh, par exemple, avec euh, l'extrême droite nationaliste allemande, et, euh, et, et aussi, par exemple, ils s'entendent pas très bien avec euh, les mouvements régionalistes. Enfin, certains d'entre eux, par exemple, c'est ce qui explique, par exemple, qu'en Bretagne, le Front National a encore beaucoup de mal. Parce que, bon, bah... Le nationalisme français en Bretagne n'est pas particulièrement bien vécu, même et y compris par, par l'extrême droite. Donc il y a encore cette espèce de, de tension disons, dans l'extrême droite, au moins entre euh, euh, voilà, une solidarité euh, à plusieurs échelles euh, d'identité collective et un recentrement sur le nationalisme. Mais là où je, je suis d'accord avec toi, c'est que l'époque est quand même plus propice à une solidarité fasciste internationale ou européenne ou occidentale que dans les années 20 et 30 parce que euh, l'époque est moins euh, à, à des guerres puisque bon aujourd'hui notamment euh, je veux dire l'extrême droite allemande voudrait attaquer la France ce serait tout de suite euh, un tapis de bombes nucléaire donc euh, évidemment euh, avec un, un intérêt euh, économique euh, euh, voilà et matériel quand même assez mineur alors qu'effectivement en 40 l'armée allemande pouvait envahir en 6 semaines la France aujourd'hui à part si l'Allemagne veut être rasée de la carte euh, ça n'a plus grand intérêt donc je suis d'accord effectivement qu'il y a quand même eu un changement euh, là dessus ok du coup euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou peut-être qu'on passe au deuxième, euh, deuxième ouvrage euh, alors peut-être que ce qui serait intéressant, euh, je pense, à, à rajouter, c'est euh, quand même la question du Front National. Euh, ouais. Je pense que c'est quand même une question euh, importante euh, parce que euh, j'ai parlé beaucoup donc des. Du, du deuxième, du troisième et du quatrième chapitre de l'ouvrage, donc. Euh, euh, qui pointe déjà les tendances actuelles, qui euh, à la fois manifestent le fait qu'on n'est plus très loin du fascisme, et à la fois prépare euh, la population euh, au fascisme. Euh, je reviens pas trop sur le, la première euh, partie euh, qui est hyper intéressante euh, sur, euh, sur le fascisme, euh, parce que je pense que c'est euh, quelque chose qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions, on peut simplement pointer que lui, il pense que le concept de populisme n'est pas forcément une bonne chose. Euh, là où je suis partiellement d'accord et partiellement pas d'accord, je pense que... Ce concept, euh, effectivement, il a un problème fondamental, c'est qu'il est beaucoup trop vague. Tout le monde en appelle au peuple, en fait, au, fond, au, au final, euh, que ce soit euh, Macron, euh, Fillon, etc. Maintenant, tout le monde se dit anti-système, même Macron a dit qu'il était contre le système. Euh, voilà, finalement, euh, le fait de se dire euh, contre les élites et pour le peuple, effectivement, tous les partis le disent. Après... Euh, malgré tout, je pense que le concept est encore un petit peu d'utilité pour pointer, à mon avis, euh, le problème dans le discours euh, de la gauche qui elle-même se dit populiste euh, et qui, à mon avis, euh, se focalise trop sur une opposition entre un bon peuple et une méchante oligarchie. Euh, qui se rapproche quand même pas mal du discours d'extrême droite quand même, il faut bien le dire, et d'autre part qui euh, annihile complètement euh, bah, la structure de classe et le conflit de classe, et aussi le fait que le capitalisme c'est n'est pas juste une méchante oligarchie, mais c'est avant tout un système euh, d'exploitation, qui a une dynamique propre, euh, de concurrence généralisée, de dépenses aux salariats, euh, euh, etc., etc. et qu'on euh, ne peut pas simplement se contenter de critiquer l'oligarchie, et d'autre part, on peut pas simplement euh, le fait de, on peut pas simplement euh, parler du peuple dans le sens où euh, le peuple euh, entre guillemets il est traversé de contradictions euh, de classe, euh, de race entre guillemets au sens d'une construction sociale euh, matériellement effective, euh, puisque évidemment on sait que euh, certaines populations euh, notamment euh, les musulmans en France, les roms, sont victimes de discriminations que euh, les blancs ne subissent pas, et de violences policières, etc. Donc euh, le peuple c'est trop large, hein. donc je pense que là-dessus il a, il a quand même assez raison, et surtout le problème de dire que le Front National c'est un parti populiste, c'est que, Bon, d'une part, euh, effectivement, ça exagère les convergences entre le Front National et le Front, le, la France Insoumise, qui, bon, effectivement, il y a certaines petites convergences idéologiques euh, qui existent et qu'il faut dénoncer, mais malgré tout, c'est pas la même chose. Et puis surtout, ça obscurcit le fait que euh, le Front National est un parti qui est à la fois post-fasciste dans le sens où il a été créé par des fascistes, le numéro 2 du Front National dans les années, dans les années euh, 1970, quand il a été créé, c'était quand même euh, euh, un des principaux collaborationnistes, le numéro 2 de Jacques Doriot, qui est euh, le principal collaborationniste en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même revêti l'uniforme allemand pour aller tuer des, des Russes euh, sur le front de l'Est. Donc euh, on est quand même sur euh, du haut niveau, on sait que Jean-Marie Le Pen était un grand fan euh, de la Wehrmacht, euh, dont il a d'ailleurs édité euh, pas mal de, de CD de musique. Euh, il a rencontré tous les fascistes européens, euh, bon voilà c'est pas un secret que le Front National euh, a été fondé par des collabos euh, des nostalgiques euh, du régime de Vichy, euh, des admirateurs euh, de euh, Hitler et euh, Mussolini donc voilà c est, c est, il faut pas l'oublier et puis aussi c'est pas seulement un parti euh, post-fasciste parce que là on pourrait se dire oui mais Marine Le Pen c'est autre chose etc etc, non c'est un parti néo-fasciste en gestation dans le sens où euh, dans des conditions euh, de crise politique économique sociale ex exceptionnelle le Front national clairement pour faire triompher son projet de régénére de voilà de sauvegarde de l'identité française contre l'immigration la mondialisation etc serait, serait totalement prêt à recourir à, à des moyens euh, fascistes alors, justement, pour en venir au Front National, euh, et puis peut-être avant de venir quand même, je pense, sur la question de comment combattre le fascisme, quoique j'aborderai peut-être ça après euh, le deuxième ouvrage. Alors, euh, bon, voilà, l'idée euh, de, de ce chapitre, Donc c'est que, bon, évidemment, le Front National n'est pas sur le déclin. Euh, là, de toute façon, on l'a très bien vu avec les européennes, euh, maintenant, voilà, premier parti. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est pas euh, un parti qui est sur le déclin, c'est un parti qui devrait poursuivre son ascension, même si c'est par palier, euh, même si euh, évidemment euh, ça dépend euh, des autres partis politiques, euh, ça dépend de la situation économique et sociale, ça dépend de la, de la réponse notamment des forces antifascistes, de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais enfin globalement, on peut pas s'attendre à un déclin du Front National. Euh, deuxième euh, illusion, c'est l'idée que le Front National euh, serait en fait un parti qui serait en train de devenir simplement un parti de droite, un petit peu, euh, un petit peu l'UMP de Sarkozy. Alors, je pense que là-dessus on fait quand même une, une assez grosse erreur, et notamment c'est quand on exagère la différence entre Marine et euh, Jean-Marie Le Pen. Évidemment, je pense que Marine Le Pen est moins euh, fasciste que Jean-Marie Le Pen, puisque de toute façon ils sont pas, euh, ils sont pas de la même époque. Euh, Jean-Marie Le Pen, euh, il a quand même connu euh, plein d'anciens de la collaboration, d'anciens nazis et tout. Il était dans une époque, il a quand même été parachutiste en Algérie, il a torturé des gens. Donc évidemment, euh, je veux dire, euh, Jean-Marie Le Pen hésiterait beaucoup moins à mettre en place un, un état fasciste complet que euh, Marine Le Pen qui... Euh, euh, disons peut-être, euh, effectivement, il y y, y irait un peu moins fort dans le fascisme, enfin bon, euh, si tant est que ça veut dire quelque chose. Donc, je pense que la principale différence, c'est avant tout une question stratégique et tactique, donc par exemple, on a beaucoup euh, parlé du fait que le Front National était plus antisémite, je pense que... Euh, euh, effectivement, il est moins antisémite dans le discours, encore qu'on voit encore des petites rémanences lorsqu'il s'attaque à la finance cosmopolite euh, financière internationale, ce qui clairement, historiquement, est associé aux Juifs. Euh, D'une part, et puis d'autre part, on sait que, euh, et le livre notamment le, le rappelle, que les électeurs de partis les plus antisémites sont les électeurs du Front National, et, on se doute bien que ça doit être la même chose pour les militants qui sont encore probablement plus antisémites et pour le bureau politique, mais simplement euh, voilà la question d'antisémitisme euh, ça fait pas ça fait pas vendre grand-chose euh, donc en termes politiques et c'est là où effectivement les partis euh, de gauche et de droite néolibéraux ont préparé malgré tout l'ascension du Front national c'est qu'ils ont légitimé l'islamophobie. Euh, à une ampleur sans précédent, euh, y compris avec des mesures pratiques discriminatoires euh, comme l'interdiction du port du voile à l'école, comme euh, l'interdiction pour, en... pour les femmes voilées euh, d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires euh, etc. etc. Donc euh, d'ailleurs petite parenthèse euh, euh, je, je ne vois pas pourquoi est-ce que s'interdirait d'utiliser le mot d'islamophobie euh, qui n'a rien à voir avec la critique de la religion, euh, puisque euh, on parle bien d'antisémitisme, même si ça n'empêche pas qu'à côté on puisse critiquer euh, la religion judaïque. Donc, je pense que il faut vraiment dissocier, euh, et malheureusement à l'extrême gauche c'est pas c'est pas toujours le cas, la question de l'islamophobie qui est une racialisation du religieux, c'est-à-dire où on va prendre tout euh, les musulmans ou assignés comme tels comme une espèce de bloc homogène et on va leur attribuer un certain nombre de caractéristiques euh, péjoratives euh, donc ça c'est l'islamophobie euh, même si on pourrait peut-être trouver un meilleur terme racisme islamophobe euh, racisme anti-musulman euh, anti-islam, peu importe et d'autre part euh, la critique de la religion qui euh, bon, une critique des structures et pas des individus euh, en tant que tels donc voilà, bon euh, donc, euh, et là-dessus d'ailleurs peut-être qu'il faut quand même faire un point sur cette question d'islamophobie c'est que, euh, ce qui explique très bien le livre c'est que les partis de gauche, de centre-gauche et de droite au pouvoir depuis 1981 et même peut-être depuis les années 70 euh, sont en perpétuelle perte de légitimité populaire parce que les mesures néolibérales frappent violemment une partie croissante de la population. Et donc ce qui fait que leur base sociale, sur des bases purement, disons, d'adhésion euh, aux, aux réformes euh, euh, néolibérales, euh, en fait c'est principalement les classes moyennes salariées supérieures, les cadres, des patrons d'entreprise mais ça fait pas grand monde. Et donc pour bâtir une hégémonie, euh, enfin, pour bâtir, disons, une légitimité populaire suffisante pour gagner des élections et euh, se maintenir au pouvoir, euh, on ne peut pas simplement euh, s'en tenir à ça. Et donc, comme on peut plus euh, s'appuyer sur le compromis de classe fordiste, comme celui d'après 1945, où globalement la classe ouvrière blanche masculine reconnaissait la légitimité de la quatrième et de la cinquième république parce que on leur avait offert certains avantages en échange euh, là et eh ben même cette classe ouvrière masculine blanche euh, effectivement elle bénéficie plus de, de, de grand chose si ce n'est de, de privilèges euh, liés à la masculinité et à la blanchité euh, par rapport aux femmes et par rapport aux, aux personnes racisées mais bon à part ça euh, elles sont touchées de plein fouet par le néolibéralisme et donc la seule manière de les rallier euh, aux partis néolibéraux, ça a été de construire un nouveau clivage, enfin, ou disons de réactiver ou d'activer particulièrement le clivage racial. C'est-à-dire que globalement, ce que les partis néolibéraux de centre-gauche et de droite ont essayé depuis 30 ans, c'est de euh, euh, fonder leur euh, légitimité électorale et politique, non pas sur une, une alliance de classes sur des bases de le capitalisme des trente glorieuses, euh, c'est bon pour tout le monde, tout le monde y gagne, partage des fruits de la croissance, etc., mais sur des bases raciales. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que lui parle d'un bloc blanc sous domination bourgeoise. Donc, finalement, la plupart des partis, euh, et particulièrement, c'est particulièrement visible sous Sarkozy, notamment, euh, voilà, c'est... Euh, euh, le, le, la légitimité euh, populaire de Sarkozy a été basée surtout lors de sa campagne de 2012, et euh, disons à partir de 2008, euh, basée sur euh, l'idée voilà, que euh, on défend euh, ensemble euh, contre euh, la racaille, euh, l'immigration, euh, la menace sur l'identité nationale, etc., etc. Et donc là-dessus, le Front National ne fait que recueillir les fruits euh, de euh, cette fuite en avant, des partis politiques traditionnels, euh, fuites en avant racistes, islamophobes, anti-immigration, etc., qui étaient en fait nécessaires du fait qu'ils avaient sinon ils perdaient tout soutien populaire euh, lié à leur politique néolibérale. Donc le Front National bénéficie évidemment euh, de ça et, euh, et, le, rec et le reconduit. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, le Front National, lui aussi, il a un soutien populaire. Alors certes, c'est pas le parti de la classe ouvrière, comme on l'a dit. Tous les gens qui votaient pour le PCF ne votent pas pour le Front National aujourd'hui, comme on l'a dit. Mais malgré tout, euh, même si le premier parti de France des classes populaires, c'est l'abstention, donc le refus, disons, de l'offre politique actuelle, le second, c'est malgré tout le Front National. Donc le Front National reste le parti le plus euh, plébiscité parmi euh, les ouvriers, et euh, les employés c'est un peu plus mitigé, mais enfin euh, voilà, et parmi les agriculteurs également, les chômeurs aussi. Donc on voit bien que euh, le Front National a bien un ancrage social, mais cet ancrage social, à mon avis, il ne se base pas principalement sur des questions économiques, parce que quand on regarde le programme économique du Front National, comme tout le programme des partis fascistes des années 20 et 30, c'est un programme qui euh, change régulièrement, donc Jean-Marie Le Pen était ultra -libérale. Marine Le Pen, version euh, Flor Florian Philippot jusqu'à la dernière élection, était en mode souverainiste, euh, défense des conquêtes sociales, euh, lié du conseil, lié, euh, enfin voilà, la retraite à 60 ans, etc., euh, un peu de keynésianisme mou, l'état-stratège, mais en fait fondamentalement dans le programme il y a aussi des propositions très libérales, euh, de soutien aux PME, aux petits patrons, etc., c'est pas très cohérent. Donc au final, le Front national ne peut trouver de cohérence que au travers d'un projet nationaliste et raciste. Même si pour attirer un peu les classes populaires euh, ou au moins pour ne pas les faire fuir par rapport à ça, ils peuvent disons officiellement euh, être pour un néolibéralisme plus timoré. Euh... Voilà, le Front national risque avec l'aggravation de des politiques néolibérales donc menée notamment par Macron. Donc l'aggravation de la crise d'hégémonie des partis politiques bourgeois, avec également l'aggravation de l'État euh, néolibéral autoritaire, euh, qui euh, fait que, évidemment, euh, les gens euh, euh, vont être plus enclins à accepter euh, un parti euh, voilà sécuritaire et autoritaire comme, ce, comme le Front National. Et puis, euh, voilà, avec le développement continu de l'offensive nationaliste et raciste. Euh, voilà Le Front National euh, est relativement bien parti euh, pour un jour, dans un jour pas si éloigné que ça, arriver au pouvoir, si on en reste à la situation actuelle, qui est de... Euh, euh, pratiquer un antifascisme purement euh, électoral alors là je parle pas, je parle de, de manière générale hein. évidemment il y a des groupes antifascistes qui font un travail euh, remarquable etc mais bon, je veux dire disons à une grande ampleur tant qu'il n'y a pas de mouvement antifasciste de grande ampleur euh, ce qui risque de se passer euh, c'est euh, eh bien, euh, qu'on va aller voter pour le moins pire euh, soi-disant c'est à dire pour le parti néolibéral qui a le plus de chances de battre le Front National et puis à un moment, bah, cette stratégie ne marchera plus, d'autant plus que finalement, euh, c'est une stratégie complètement contre-productive, euh, parce que si euh, on dit que la seule solution euh, au Front National, c'est euh, Macron, ça veut dire que réciproquement pour les gens qui ne veulent pas de Macron, la seule solution est le Front National. Donc là, effectivement, il y a un côté complètement contre-productif euh, à cette espèce d'antifascisme de bas étage euh, électoral. Donc, la seule solution, euh, évidemment, pour battre le Front national, ce n'est pas d'espérer qu'il euh, se modère tranquillement, euh, ce n'est pas qu'il décline, ce n'est pas euh, d'espérer euh, non plus que en fait il n'aurait pas d'ancrage social euh, dans les classes populaires, etc. Puisqu'il en a, euh, euh, ce n'est pas non plus qu'il serait euh, finalement anticapitaliste, puisque évidemment il ne l'est pas. Euh, il oscille entre un keynésianisme mou et euh, un libéralisme euh, dur euh, voilà la seule possibilité voilà c'est de construire une alternative antifasciste relativement forte alors maintenant pour passer au deuxième bouquin assez rapidement effectivement ça nous fait une très bonne transition du coup voilà euh, voilà aux états unis euh, on a déjà un régime qui s'il n'est pas fasciste pour autant euh, n'en montre pas moins, euh, disons peut-être l'étape d'après de, de de ce à quoi on assiste aujourd'hui, puisque à un niveau idéologique, en réalité, euh, au moins au niveau du mythe de la nation américaine, Trump est déjà une forme de est déjà euh, un, un néo-fasciste dans le sens où euh, mais bon, ça, c'est quand même une constance de la politique américaine, alors est-ce que c'est vraiment du néofascisme ou pas Enfin, toujours est-il que Trump insiste beaucoup sur le mythe de l'Amérique la, de, euh, éternelle, euh, euh, voilà, donc il y a une Amérique, en, en fait, blanche, protestante, euh, anglo-saxonne, donc les WASP, euh, white, anglo-saxon, protestant, donc et ce, euh, au détriment des minorités qu'il attaque verbalement de manière très virulente, je pense à un niveau euh, encore plus fort que qu'aujourd'hui, euh, enfin que, que je veux dire qu'en France, euh, voilà, avec euh, un racisme euh, voilà décomplexé euh, et encore plus fort qu'en France, euh, au moins disons plus fort que celui de, de Macron et, et des partis néolibéraux traditionnels. Euh, donc, euh, bon, voilà, la situation. Euh, euh, des noirs aux états unis euh, ne s'est clairement euh, pas euh, amélioré. il euh, y a euh, une criminalisation de l'immigration euh, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud euh, qui est euh, particulièrement forte, qui a cette idée du mur, euh, etc, etc. Euh, voilà donc, je, euh, bon, pour moi je pense que hum, l'auteur, euh, donc Michael Bolt Rasmussen, peut-être va un peu trop loin en disant que Trump est fasciste. Euh, je pense que néanmoins, euh, je pense qu'il peut pas être fasciste parce que la situation des États-Unis euh, est clairement pas euh, à ce point. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas encore complètement à une crise d'hégémonie euh, politique dans le sens où, euh, effectivement, Trump était un candidat anti-establishment, mais malgré tout, c'est un candidat du Parti républicain. Donc, euh, bon, pour l'instant, il euh, n'y a pas encore de crise d'hégémonie politique euh, complète aux États-Unis. Après, avec le système électoral, vu comment il est verrouillé, est-ce que ce serait possible qu'il en soit autrement Je ne sais pas. Après, de toute façon, le parti euh, républicain peut très bien être transformé. Mais bon, aussi la, la situation de crise économique, euh, disons nécessaire pour créer le contexte du fascisme aux États-Unis, est clairement pas euh, clairement pas arrivée, quoi. Donc, ce qu'on assiste aux États-Unis, à mon avis, c'est plutôt un État autoritaire. Euh, Né, euh, pas néolibéral pour le coup, mais protectionniste, euh, avec euh, un racisme euh, et un nationalisme particulièrement fort. Donc, euh, bon, peut-être une rhétorique qui ressemble un petit peu au néofascisme, euh, mais pour l'instant, euh, on en a vu que les prodromes, notamment avec euh, l'interdiction de voyager aux États-Unis pour euh, cette nationalité, mais euh, on n'est pas encore dans une situation, euh, je pense, fasciste. Par contre, ce qui est inquiétant avec Trump, c'est que, euh, mais comme c'est le cas avec le Front National, sauf que là, pour le coup, il est déjà élu, Donc ça veut dire qu'il a déjà réussi à obtenir pas une majorité populaire, encore moins une majorité électorale, mais disons qu'il a quand même réussi à arriver au pouvoir, donc c'est quand même pas hein, qu y a un paquet de gens qui ont voté pour lui, euh, c'est que, dans le cas d'une situation euh, de crise exceptionnelle, euh, effectivement, euh, si Trump était au pouvoir à ce moment-là, euh, on peut craindre effectivement euh, la mise en place relativement rapidement euh, d'un État néofasciste euh, aux États-Unis, euh, et qui, à mon avis, serait euh, peut-être potentiellement encore plus violent qu'en France, puisque... Euh, le niveau de répression euh, actuel est déjà, euh, est déjà supérieur. Il suffit de voir, même sous Obama, euh, la répression des émeutes de Ferguson. On a envoyé une police militarisée euh, réprimer les émeutes. Euh, voilà. Bon, on peut imaginer aussi un hein, renforcement des dispositifs euh, de contrôle à la frontière qui, a, qui vont jusqu'à euh, la chasse à l'homme, qui sont déjà en partie en place. Voilà, Sachant que les États-Unis ont quand même la première armée du monde, euh, donc là, effectivement, il y aurait même un potentiel peut-être expansionniste, euh, je ne sais pas, mais euh, voilà. Bon, voilà, L'ouvrage est quand même relativement intéressant euh, et, euh, et montre, je pense, euh, euh, ce qui se passe euh, avec l'élection de quelqu'un qui est déjà, d'une certaine manière, euh, pas un membre, euh, disons, de l'establishment politique bourgeois habituel. Et donc on voit effectivement qu'il y a quand même une radicalisation du discours raciste et du discours nationaliste, il y a une radicalisation euh, voilà, de, en termes de politique migratoire, donc euh, euh, voilà, effectivement, euh, je pense que les États-Unis de Trump ne sont pas euh, encore du néofascisme, mais c'est peut-être l'étape euh, d'après du de voilà, de, de, la, de la France, voilà, une espèce d'entre-deux, euh, entre En Marche et, et, euh, et Marine Le Pen en termes de proximité avec, euh, avec le fascisme. Ok, et, euh, et notamment, euh, Michael Bolt Rasmussen, l'auteur, il parle, euh, du coup, euh, pour spécifier, du coup, euh, ce, ce régime de, de Trump, le fascisme capitaliste tardif, euh, du coup sur le, le capitalisme tardif qu'est-ce que ça représente pour lui en termes d'analyse alors je pense que euh, bon déjà euh, voilà, il veut évidemment euh, se débarrasser de l'image du fascisme des années 20 et 30 en disant que Trump évidemment ce n'est pas le retour du fascisme des années 20 et 30 c'est pas le retour des milices des chemises brunes de laSA et tout ça euh, voilà, je pense que c'est euh, la première chose. Ensuite il parle aussi de, de fascisme postmoderne, dans le sens où euh, effectivement euh, Trump euh, euh, est beaucoup dans euh, une spectacularisation mais qui n'est pas celle euh, du troisième Reich mais euh, voilà où euh, il communique euh, de manière spectaculaire, à coups de, à coups de tweets, euh, euh, il est extrêmement dans la provocation, euh, dans un langage vulgaire, et c'est vrai que là, effectivement, euh, il, il se rapproche de la pratique des politiciens fascistes, qui disaient effectivement tout et leur contraire, qui prétendaient s'adresser sa, sa, sa, euh, directement aux masses, sans passer par les médias, donc là, effectivement, encore un rapprochement euh, avec Trump, euh, qui prétendait euh, avoir un hein, parler euh, voilà populaire et pas politicien, euh, voilà effectivement Trump aussi euh, là-dessus déroge un petit peu à, à avec l'establishment, enfin euh, avec le discours de l'establishment habituel américain, qui peut être effectivement euh, également raciste, nationaliste, mais qui obéit quand même à certains codes euh, qui font qu'il s'exprime de manière peut-être un peu moins virulente. Euh, je pense que aussi euh, ce que veut dire euh, ce que veut dire euh, Michael Bolt-Rasmussen, c'est une analyse euh, un petit peu marxiste, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, la politique économique du fascisme, bon Trump n'est pas fascisme, bon, enfin disons de ce qui s'approche le plus du fascisme aujourd'hui, euh, ne peut pas être la politique des années 20 et 30 de l'autarcie. C'est plus possible dans le capitalisme avancé d'être totalement autarcique. Donc, ce que peut faire Trump, en revanche, c'est effectivement essayer euh, de limiter un petit peu plus, euh, enfin de limiter un petit peu euh, le, le caractère globalisé de l'économie américaine à travers ce qu'il fait, c'est-à-dire les sanctions euh, contre la Chine. Et effectivement, là, on voit bien, euh, effectivement, le caractère potentiellement conflictuel. Euh, voilà de, de de régime fasciste enfin néo-fasciste euh, ou euh, ou pré-fasciste je ne sais pas vraiment si on peut appeler le régime de Trump pré-fasciste bon, enfin disons de régimes qui euh, vont plus loin que le qui sont qui ne sont plus des régimes euh, politiques bourgeois traditionnels qui sont déjà au-delà et effectivement euh, ces régimes là euh, euh, effectivement euh, peuvent amener à, à des euh, à des conflits géopolitiques relativement euh, importants sur des matières économiques euh, voilà puis effectivement quand on connaît euh, la puissance de l'armée américaine euh, effectivement c'est c'est particulièrement euh, préoccupant donc je pense que ce qu'il veut dire à travers euh, cette idée de, de capitalisme avancé c'est à la fois qu'on n'est plus dans les années 20 et 30 en termes de communication en termes de manifestation de ce que serait le fascisme selon lui euh, également en termes de conditions économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mener les politiques économiques qui étaient euh, celles de, euh, du fascisme, qui avaient fini par devenir euh, complètement autarcique, presque autarcique, euh, Voilà. Ok, ok. Et euh, du coup, ça me fait euh, penser à un truc, en tant qu'anarchiste, euh, qu euh, là, du coup, on, on a affaire à, à deux livres qui, eux, euh, du coup, analyse plutôt la situation euh, principalement en termes d'économie euh, de, et de son évolution, du rapport de classe, etc. Et, euh, et au final, je trouve que le, la catégorie euh, d'autorité, en fait, elle n'est pas centrale. Alors que pour moi, euh, en tant qu'anarchiste, pour la, la critique du, du, du fascisme, c'est fondamental de mettre le, la catégorie de l'autorité et de, de processus autoritaires comme euh, vraiment euh, catégorisant le, le fascisme. Est-ce que là, tu trouves que c'est quelque chose qu'on qu retrouve quand même dans ce livre, ou qu'au final, effectivement, euh, c'est euh, qu'accessoire, c'est qu'un qu moyen, l'autorité est présentée que comme un, un moyen comme un autre d'arriver euh, à ses fins, et non pas comme euh, une catégorie structurante de ces euh, de formes de pouvoir alors je pense qu'il y a une ambiguïté euh... bon je vais surtout parler du coup du livre de Hugo Paletta euh... parce que effectivement c'est pas tellement c'est encore moins thématisé je trouve dans, dans le livre de, de Michael Boltrasmissen. Euh, dans le livre de Hugo Paletta, la possibilité du, du fascisme euh... d'un côté euh, il pointe bien le fait que l'État actuellement est de plus en plus autoritaire et de plus en plus répressif. Donc il pointe bien le fait qu'il y a un autoritarisme euh, d'État croissant, il pointe bien le fait que le fascisme serait une forme euh, suprême euh, d'autoritarisme, avec la suspension des limites démocratiques euh, habituelles euh, dans le cadre d'un régime euh, libéral. Voilà, donc suspension des libertés de manifester, de la presse... Euh, etc et euh bon voilà le fait que la justice euh, même si tu te fais buter ne fonctionne pas bon ce qui est déjà le cas pour les personnes racisées mais là disons qu'il se généraliserait un petit peu plus d'un autre côté euh, il thématise pas vraiment la question de l'État et du pouvoir alors d'une part je pense de manière assez juste il dit le fascisme, c'est pas, simple, pas, pas simplement le stade suprême de l'État ou une forme d'autoritarisme d'État un peu aggravé. Euh, c'est euh, effectivement c'est euh, un régime politique lié à une phase très particulière euh, euh, du, du capitalisme dans une situation de crise assez exceptionnelle. Donc il a raison de dire que fascisme et État, c'est pas la même chose. Voilà. Euh, pour autant, euh, finalement, son alternative euh, antifasciste est pas très claire, euh, et je pense que c'est lié au fait qu'il est, qu est effectivement trotskiste, c'est-à-dire que il parle de pouvoir populaire, de démocratie réelle, mais il utilise quand même des concepts qui sont quand même assez flous et qui veulent pas forcément dire grand-chose. Donc... Euh... Voilà, il s'oppose pas forcément euh, à la voie électorale. Alors il dit euh, il faut pas privilégier qu'une seule option tactique et stratégique. Bon, à la limite, ce que, ce que je peux comprendre. Mais euh, clairement, je pense que son type d'antifascisme euh, voilà, ne questionne pas suffisamment, euh, ne thématise pas suffisamment la question de, de l'État comme euh, étant un, intrinsèquement un problème au-delà même de... Lorsqu'il prend une forme fasciste, et effectivement, euh, en tant que, que libertaire, en tant que anti-autoritaire, euh, euh, je pense que la une des principales divergences avec euh, son analyse stratégique, sur lequel je pense on, on va on va arriver pour pour, pour clore euh, cette émission, c'est euh, voilà, c'est le fait que le voilà un mouvement antifasciste doit être clairement anti autoritaire euh, pour euh, à la fois pour des raisons euh, pragmatiques euh, parce que on sait très bien que l'antifascisme lorsqu'il est dirigé euh, euh, par en haut et euh, à la merci euh, de tous les opportunismes euh, de des revirements etc il suffit de penser à l'antifascisme du pcf et des partis communistes dans les années 30 qui euh, Passer de finalement notre pire ennemi c'est la social-démocratie à euh, défense de l'ordre bourgeois contre le fascisme. Enfin voilà, une ligne pas du tout cohérente. Donc à mon avis, c'est euh, pour ça qu'un antifascisme d'en haut, à mon avis, est toujours dangereux puisque euh, voilà, il... voilà, les gens évidemment, ont évidemment moins de contrôle dessus et c'est propice à euh, tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi comme on l'a vu dans les années 30 l'antifascisme d'état n'ont euh, pas vraiment prouvé trop son efficacité hein. il a même fini même s'il arrivé au pouvoir en france euh, et en espagne euh, il a quand même fini par perdre euh, et d'autre part je pense que aussi évidemment si ce mouvement antifasciste venait à gagner et qu'il avait été structuré de manière particulièrement hiérarchique autoritaire et euh, verticale inévitablement euh, euh, et bien euh, ça déboucherait euh, voilà sur probablement euh, une espèce de régime euh, de gauche euh, autoritaire, euh, alors peut-être pas l'URSS et la Corée du Nord, mais enfin quelque chose, disons, de peu souhaitable. Euh, voilà. Donc, euh, et à mon avis, même l'antifascisme électoral est clairement pas une bonne solution. Alors ça, il le dit pour le coup. Euh, un parti de gauche antifasciste qui arrive au pouvoir, c'est pas forcément la bonne solution, parce que il faut pouvoir combattre le fascisme. Et ça, c'est ce qu'il dit. Euh, sur le terrain des idées mais aussi sur le terrain et donc ce qui implique évid évidemment euh, euh, pas forcément un respect euh, stricto sensu de la, de la légalité bourgeoise qui d'ailleurs strict respect de la légalité euh, bourgeoise qui n'a jamais euh, euh, été un obstacle au fascisme il suffit de penser aux socialistes italiens qui euh, euh, se sont contentés face à la montée du fascisme italien de dire euh, il faut intervenir, il faut faire cesser euh, ça, il faut que la police euh, empêche euh, machin, il faut que la justice euh, punisse les fascistes, etc. Total, euh, et ben, euh, les socialistes euh, se sont retrouvés euh, marginalisés, euh, euh, exclus euh, et puis euh, traqués et, euh, et tués. Donc la modération euh, dans l'antifascisme, euh, ça, ça n'aide pas, ça n'aide pas à grand chose. Que ce soit euh, pas vraiment au pouvoir comme euh, les socialistes, euh, euh, voilà, uh, italiens, que ce soit partiellement au pouvoir comme euh, les, euh, les les sociaux-démocrates allemands, les sociodémocrates allemands jusqu'en 1933, ils contrôlaient la, la 32-33, ils contrôlaient quand même la police de Prusse, qui était l'essentiel du territoire allemand. Ils contrôlaient vraiment les forces de répression, mais euh, euh, voilà, ça ça n'a ça n'a servi à rien et finalement l'autodéfense antifasciste qui existait euh, bon, menés notamment par des jeunes prolétaires, euh, d'ultra-gauche, anarchistes euh, ou communistes, eux avaient une efficacité beaucoup plus, beaucoup plus forte euh, face au, face au danger fasciste. Euh, voilà, pareil, euh, les, les, les esquisses de, de milices euh, d'autodéfense antifascistes en Italie, et puis. Euh, euh, il suffit de penser, euh, même quand euh, les socialistes sont censés avoir tout le pouvoir sur l'État, comme c'était par exemple le cas au Chili, euh, soit Yende, euh, au début des années 70, ça n'empêche pas que, euh, voilà, finalement, un régime que... voilà bon, est-ce qu'il était fasciste Je pense pas qu'il était fasciste, mais disons un régime autoritaire et dictatorial, comme celui de Pinochet, puisse se mettre en place. Donc, clairement, la solution, euh, c'est pas dans les élections, c'est pas dans le respect... Euh, strict au sensu de la légalité bourgeoise, ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des choses dans le respect de cette légalité bourgeoise, mais disons qu'il faut pas euh, face aux dangers fascistes se contenter de euh, voilà, de rester dans les clous électoraux et euh, légaux mais qu'il faut euh, voilà développer une multitude de, de, de moyens d'action euh, en termes de contre-propagande, en termes d'occupation du terrain, en termes de lutte contre le fascisme dans les, dans les rues, euh, euh, en termes de euh, et voilà et évidemment ça dépend par exemple le front national, euh, c'est pas en allant lui casser la gueule qu'on va faire avancer les choses. Donc là effectivement, il y a une lutte sur les idées, il y a la nécessité de euh, euh, effectivement de contrer son, son implantation locale euh, etc. Et puis après évidemment euh, bah, face euh, à euh, des milices proprement euh, néo-fascistes euh, qui sont à côté du front national, disons évidemment la, la stratégie doit être un petit peu plus de confrontation. Euh, donc, euh, je pense que, euh, voilà, euh, je pense que finalement, bon, le, la, la conclusion du Gopaleta politique est quand même relativement intéressante, mais euh, ça, la grosse faiblesse, à mon avis, de son analyse, c'est de raisonner encore trop en termes de, euh, de front populaire antifasciste, même s'il dit bien que. Euh, il faut que ce soit anticapitaliste, antiraciste, euh, et euh, pour la démocratie réelle. Euh, voilà, euh, malgré tout, euh, ça, ça ouvre la voie quand même euh, à un antifascisme un peu plus d'État, un peu plus de parti. Alors que, euh, à mon avis, euh, c'est plutôt un antifascisme d'en bas qu'il faut. Euh, ben voilà, pour des raisons euh, de leçons historiques. Et à la fois aussi en termes de perspectives politiques. Euh, euh, bon voilà, euh, la démocratie réelle, je sais pas trop trop ce que ça veut dire. Euh, euh, voilà, il vaut mieux voilà poser clairement une, une alternative anti-autoritaire, même si ça veut pas dire. Et ça effectivement, je reconnais euh, qu'il a raison là-dessus, même si ça veut pas dire qu'il faut arriver auprès des gens et dire si vous voulez combattre le, le fascisme, il faut adhérer au communisme libertaire. C'est sûr que comme ça, ça va pas marcher. Et il dit bien Hugo Paletta, à mon avis, de manière intéressante, et je pense que l'expérience des Gilets jaunes le montre très bien, c'est que les gens vont se radicaliser dans les idées euh, à travers des luttes, principalement, et pas euh, en leur disant, euh, il faut adhérer au programme euh, du mouvement communiste libertaire. Voilà. Donc, il faut partir, disons, sur une base minimale anti-raciste, anti-néolibérale, anticapitaliste euh, le plus, et anti-... Euh, autoritarisme euh, évidemment euh, pousser ça le plus loin possible et aller même au-delà de ce que souhaite Hugo Paletta, c'est-à-dire vers une rupture réelle avec le capitalisme parce que on ne sait pas trop ce qu'il qu entend par capitalisme puisque voilà, c'est un marxiste-léniniste euh, enfin, un marxiste-léniniste... Bon disons que, ça, je ne sais pas si dans son esprit ça veut dire l'abolition du travail marchandise, le communisme libertaire et tout ça enfin à mon avis voilà. En tout cas, ça doit être l'horizon, même si ça veut pas dire que euh, il faut obliger les gens à, à adhérer à ça dès le début, parce que c'est le plus sûr moyen d'échouer. Et même si ça veut pas dire que il faut euh, uniquement euh, se baser sur euh, des moyens d'action qui sont euh, considérés comme radicaux, effectivement, euh, la propagande, euh, euh, le fait d'occuper de, des espaces euh, publics, euh, des médias, euh, etc., euh, voilà, des moyens d'action plus classiques et légalistes peut aussi, effectivement, être un moyen qu'il ne faut pas rejeter euh, au nom d'une radicalité pure, même si, inversement, il ne faut clairement pas se contenter d'un antifascisme légaliste. Ouais, c'est une question de stratégie, avant hein, tout. Voilà, c'est une question de stratégie. Et ce que dit, ce que semble dire Hugo Paletta, c'est qu'il faut, euh, pas à mon avis fétichiser un seul moyen de lutte, mais qu'il faut chercher, euh, voilà, à effectivement euh, maximiser euh, voilà le nombre de tactiques antifascistes. Après, la seule limite que je verrais à son propos, c'est qu'il y a clairement des moyens de tactiques antifascistes qui me semblent moins moins pertinents, notamment sur euh, les questions électorales où euh, bon, je vois pas trop trop euh, trop l'intérêt. Euh, voilà, bon malheureusement, oui c'est vrai que sur l'antifascisme a permis en France au Front Populaire d'arriver au pouvoir. Et c'est vrai qu'il a permis en Espagne au Front Populaire d'arriver au pouvoir. Mais malgré tout, euh, c'était clairement pas une condition euh, suffisante. Alors euh, voilà, et puis en plus, euh, comment est-ce qu'on crée une alliance euh, antifasciste euh, C'est un problème aussi euh, très important qui, qui a été connu. Enfin, qui est, qui est celui qui s'est qui posé dans les années 30, c'est-à-dire une alliance antifasciste euh, qui va, euh, disons, euh, des catholiques euh, euh, antifascistes jusqu'à euh, jusqu'aux euh, jusqu anarchistes, comme en France. Bon, en France, il n'y avait pas les anarchistes, mais disons jusqu'au parti communiste. Euh, évidemment, ça fait que, en fait, au final, euh, ben, c'est quand même. Il faut quand même se souvenir que c'est même s'il y a eu l'exclusion des députés communistes entre temps, c'est quand même le Parlement élu par le Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Donc clairement, euh, c'est pas vraiment euh, une garantie. quoi. Et d'un autre côté, en Espagne finalement, l'antifascisme était plus révolutionnaire, mais comme il incluait le Parti Communiste, ça n'a pas empêché le Parti Communiste de le noyauter et de vider de, de sa substance, et euh, de l'utiliser comme un prétexte pour liquider toute opposition à sa gauche, d'une part, et d'autre part, euh, finalement, c'était suffisamment, c'était tellement, c'était finalement un peu trop révolutionnaire pour vraiment euh, regrouper euh, une partie euh, importante des classes moyennes, des paysans et tout. Donc, voilà, mais c'est une question euh, très complexe euh, sur laquelle euh, il, faut, euh, il faut réfléchir. Euh... Voilà, notamment à travers euh, à travers euh, voilà les, les exemples historiques. En tout cas, ce qui, ce qui paraît sûr, c'est que il euh, y a un travail euh, entre guillemets antifasciste euh, multiforme à effectuer dès maintenant et qui doit euh, voilà tenir compte pragmatiquement de la situation, c'est-à-dire pas se figer dans euh, euh, un, une posture maximaliste. Euh, ni en même temps euh, être extrêmement mou et molle et consensuel et finalement aboutir euh, à une défaite euh, du, du camp révolutionnaire, entre guillemets. Ok, donc diversité des tactiques dans une perspective de masse et, euh, et discours euh, pertinent enfin, par rapport à la réalité qu'on qu a en face de nous. Ça me semble être une, une bonne conclusion du coup. Je ne sais pas si tu veux euh, rajouter quelque chose. Euh, non, non, bah simplement peut-être inviter euh, les gens euh, voilà, à lire euh, à lire les deux ouvrages, et particulièrement en termes de perspective d'action ici en France, le livre d'Hugo Paletta, même s'il y a des choses à redire, euh, globalement, ça reste un excellent euh, ouvrage, euh, qui, fait point, euh, sur, euh, qui fait le point sur la question du fascisme aujourd'hui, qui fait le point sur la crise des partis politiques bourgeois aujourd'hui, qui fait le point sur... Euh, euh, voilà l'autoritarisation la, la, de, de l'état qui fait le point sur euh, l'offensive nationaliste et raciste et qui fait le point sur le front national comme parti néofasciste. et puis après on peut aussi euh, disons au moins prendre comme point de départ de discussion euh, voilà les, les propositions stratégiques et tactiques qu'il a euh, dans sa conclusion. Ok, okay bah, ça, très ça, bien, du coup euh, euh, bah, je, je vais souhaiter une euh, bonne journée, euh, journée à, à, à ceux qui nous et écoutent, et qui à ceux qui, qui nous écoutent, écoutent et à toi, toi aussi. aussi. Ouais, ça marche. Bah écoute, euh, bah merci beaucoup et puis bah on espère que les auditeurs auditrices euh, et ceux qui regarderont euh, voilà, qui écouteront euh, la vidéo en ligne trouveront ça euh, voilà pertinent euh, même si pour de plus amples développements, je renvoie voilà euh, surtout au livre d'Hugo Paletta La possibilité du fascisme paru aux éditions La Découverte en 2018.